Aujourd'hui on va parler des ondes sonores, ça va permettre de vous envoyer plein d'ondes positives mais avant générique. Pour commencer, on va se rappeler ce qu'est une onde sonore. Une onde sonore, c'est une onde mécanique, progressive, périodique. Quelques explications. Une onde mécanique, c'est la propagation d'une perturbation locale dans un milieu matériel. Ah oui, parce qu'il faut un milieu matériel pour que le son se propage. Dans bon, Le vide spatial, le son ne peut pas se propager, puisque c'est le vide. Progressive, car c'est un phénomène qui se déplace et qu'on retrouve à l'identique après une certaine durée et une certaine distance. Et périodique, parce qu'ici, dans notre cadre, la source sonore répète le mouvement qui crée le son de manière périodique. C'est ce qu'on peut voir sur l'animation qui montre la propagation d'ondes sphériques dans un fluide. Et oui, ça ressemble un peu à l'onde qui se propage quand on lance un caillou dans l'eau. C'est normal, le caillou génère une onde, mais qu'une seule. On va caractériser une onde par la durée du plus petit motif qui se répète. C'est ce qu'on appelle la période, et comme c'est une durée, elle s'exprime en secondes. On utilise plutôt la fréquence, en Hertz, HZ, qui est l'inverse de la période, F égale 1 sur T. C'est cette fréquence qui permet de savoir si le son est grave ou aigu. Comme l'onde se déplace, on peut également utiliser la distance entre deux moments identiques d'une onde, deux sommets, deux creux par exemple. Et cette distance est ce qu'on appelle la longueur d'onde. On la note avec la lettre grecque lambda. Cette longueur d'onde est liée à la célérité, c'est-à-dire à la vitesse de déplacement dans un milieu donné. On a la relation V égale lambda sur T. Lambda est en mètres, T en seconde, et on a une vitesse en mètres par seconde. Voilà pour les rappels, passons donc à l'intensité sonore. L'intensité sonore, ou intensité acoustique, correspond à la puissance P transportée depuis une source par unité de surface. Ainsi, on a I égale P divisé par S. Avec P la puissance en watts, normal, c'est une puissance. La surface en mètres carrés normal, c'est une surface. Et on a donc l'intensité sonore en watts par mètre carré. Notre oreille est sensible à des sons qui vont de 10 puissance moins 12 watts par mètre carré, 1 picowatt par mètre carré, c'est le seuil d'audition, jusqu'à environ 1 watt par mètre carré, c'est le seuil de douleur. Le rapport est très important et ce n'est pas très pratique d'utiliser cette unité dans la vie courante. On utilise plutôt le niveau d'intensité sonore L, comme level in English. Et ce niveau est égal à 10 fois log de I sur I0 avec I l'intensité sonore en watts par mètre carré, I0 le seuil d'audibilité, soit 1 picowatt par mètre carré, et L le niveau en décibels. C'est ce fameux décibel qu'on peut trouver sur les notices de casque pour limiter le volume sonore, précisément le niveau d'intensité sonore. Attention, c'est une relation logarithmique, ce qui signifie qu'on ne peut pas ajouter des niveaux d'intensité sonore. Une source à 80 décibels et une source à 80 décibels, ça ne fait pas 160 décibels. En réalité, ça fait 83 décibels et pour ça, il faut utiliser l'intensité sonore. Si on connaît le niveau d'intensité sonore, on peut bien entendu calculer l'intensité sonore qui correspond avec la relation I égale I0 fois 10 puissance L divisé par 10, avec L, le niveau d'intensité sonore en décibels. Pour mesurer ce niveau d'intensité sonore, on utilise un sonomètre au laboratoire. Mais il existe des applications pour smartphone qui permettent de faire la mesure. Physique, avec un F, Physique Toolbox et le célèbre Fifox. Attention, il faut normalement étalonner pour avoir un résultat correct. Mais là, ça ne donne qu'une approximation, pas trop mauvaise, mais une approximation quand même. Dernière notion, l'atténuation sonore. L'atténuation sonore, A, est la différence de niveau d'intensité entre deux localisations pour une même source. On a donc tout simplement A égale le niveau d'intensité sonore de la source, première localisation, moins le niveau d'intensité sonore de l'observateur, deuxième localisation. Ce résultat est forcément en décibels. Une première possibilité pour l'atténuation de se produire est l'atténuation dite Géométrique. Dans un espace ouvert, l'intensité sonore I est inversement proportionnelle au carré de la distance. Ce qui signifie que pour un observateur à la distance d de la source qui reçoit une intensité sonore I, s'il s'éloigne à une distance double, 2D, alors l'intensité sonore qu'il recevra sera divisée par 2 au carré, c'est-à-dire 4. C'est ce qu'on pratique instinctivement en s'éloignant d'une source sonore bruyante. Une deuxième possibilité est l'atténuation par absorption par une paroi. Sans paroi, le son est transmis directement. Avec une paroi, le son incident, c'est-à-dire le son émis par la source, est en partie réfléchi par la paroi, il est en partie absorbé par la paroi et en partie transmis à travers la paroi. Mais bien entendu, l'intensité sonore est plus ou moins fortement diminuée. C'est ce qui se passe quand on ferme la porte de la pièce pour s'isoler du bruit ambiant. Ou inversement, quand on ouvre la fenêtre pour aérer, on perçoit bien mieux les bruits de la rue. Voilà, c'est fini pour les ondes sonores. Si vous avez apprécié, likez, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo. Vous pouvez commenter ou poser des questions. Abonnez-vous pour ne rien rater. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.